Ah, quelle belle journée ici. On est bien là. On est bien là. On voit un peu. Vous, monsieur Fernet, vous êtes ici avec vous. Ouais, c'est cool. Hein. Enfin. Quoi Eh, hey, monsieur Fantôme. Je suis pas en Fantôme. Ah ouais Ouais, je suis pas en Fantôme. Comment alors Bah, en fait, c'est ont... un délice d'Halloween. Mais, c'est fini, oui. Hein je sais, j'aime bien cette scène, donc je déguise euh, quand j'ai envie. Ah, mais les gens vont, vont comprendre que... Eh hey Oh, mais grave Faites attention, maintenant. Oh, Excusez-moi, je voulais te tuer, en fait. Euh, quoi Bon, ok. Bon, ouais, c'est Halloween pour moi, tout le temps. Ok, vous, si vous voulez. <rire> ah non, pas de eh, hey, monsieur. Ouais. Mais pas chaud. Mais quand même, on est plus en hiver là, quand même. Ouais, je sais. Mais j'ai tout en froid, moi. Hein Ah, ok. C'est bizarre. Moi ouais, je sais. Monsieur. Arrêtez cette dame, quoi, quoi. Elle m'a écrasé. <rire> N'importe quoi. On va tout se Non. Ah Monsieur, monsieur officier Ah oui Il y a un bandit là-bas Non, il n'y a pas de bandit ici, c'est pas possible Il y avait tous les pyramides de cet endroit, il n'y a pas de bandit. Putain Mais Si je vous dis qu'il y en a, il n'y en a pas Mais. là-bas à côté de la voiture de votre. Euh, à côté de votre moto, pour de terre. Il n'y a aucun. Non, ici. Bon. D'accord, si vous le dites. Eh Ça, c'est ma moto Oh, oh là -bas. là, -bas. là -bas. Oh, y il y <guss> hey, a Eh ah! Faites attention Faites hmm. attention Oh là là, il n'y a personne qui fait attention ici. Ah, bonjour, ma fille, euh, fermée. <rire> Monsieur, des bis, Non, non, non, laisse-moi tranquille. Non, attends, attends, attends, attends, je suis pas comme ces gens de personne... Donc, je veux pas te manger. Non, fais Hey, bonjour, je ne pas Ah non, putain, il crois trop que, que c'est allumé tout le temps. Pour bon, moi c'est allumé tout le temps. Mais non, c'est encore c'est ce truc-là. Oh, moi, je vous laisse tranquille. ok. Non, mais monsieur... Oh, tu vas pas me saouler avec ton bordifaut, là. Mais si, je vous assure. Bon. c'est Suivez-moi alors. Non. Hey, bonjour. Bonjour. Non. non T'as pas froid comme ça Un euh, chaud comme ça Non. J'ai tout le froid. Ça fait tout le temps trop froid les meufs. Hey. Ouais. Bon. C'est ça tes questions. Je comprends. C'est qui le mec là-bas Ah, un bigfoot oh, Big ah, Big oh, Big oh, Big approche. Oh, un bigfoot. Hein Un bigfoot. Ça Hé et hey, toi Non hey, attends-moi oh, Tu veux que je ne pas parler. Non Laisse-le tranquille mm -hmm. Ah mais il fou qui a peur Je veux qu'on me laisse tranquille Ah D'accord, je vais le laisser tranquille alors Et vous, Madame Attendez, je viens avec vous dans les voiture. Qu'est-ce que Oh j'arrête. Non. Je sais pas conduire. Ah ouais, vous êtes sûr Regardez ça. Waouh Je suis un enfant qui conduit. Je sais conduire là, par rapport à vous. Hop là. Monsieur vous êtes en état de la présentation de terrafique. J'ai rien envoyé pour une fois, donc laissez-moi tranquille. C'est pour ça que euh, le possible qui dit qu'il y a encore essayer encore parce que j'ai rien fait pour une fois. Ok je crois. Voilà.